גוט Morgen alle Juden, nous étudions aujourd'hui ma seret tanit parig ba shavua miyom ve ad yom chamishi velo ayom mit'anin ba shni ברביעיהם אורות על השמים, בחמישיש אורות על המים ותוצאי ארץ, בשישי ותוצאי ארץ, ויכולו השמים. פרשה גדולה קורינוטה בשניים, והקטנה ביחיד, בשחרית ובמוסף. ובמיחה, נכנסים לקורין אל פהן, לקורין לקורין השמה. ערב שבת במנחה, לוי נכנסים מפני כבוד השבת. On continue dans notre Mishnah, c'est le sujet essentiel de tout notre chapitre que le sujet des Mahamadot. On avait expliqué déjà que qu'au Batamigdash, il y avait les Kohanim qui faisaient la Voda, les Lévim qui chantaient. Il fallait aussi des représentants Bnei Israël qui partaient, en partie certains au Batamigdash, d'autres qui se retrouvaient dans leur synagogue euh, dans ils se réunissaient pour prier ensemble, parce qu'il fallait prier au moment où il y a le Corban public qui est... Euh, de corban d'Amid du matin et de la veille du soir et tous les korbanot de Démosafim qui sont en ce moment en train de se faire sacrifier au Batamigdash pour expier les, des fautes du Amisraël en l'occurrence c'est pas possible que tu imagines tu es en train de jouer aux cartes pendant qu'au Batamigdash tu es en train de faire tes capavotes c'est ça il y a une petite incohérence donc du coup puisque au Batamigdash on est en train de te faire une capava toi de l'autre côté tu fais une prière tu fais des filotes tu jeûnes tu pries Hachem et donc, on n'a pas demandé à tout le monde de prier à ce moment-là, mais on a demandé malgré tout d'avoir des représentants qui allaient se réunir dans les Batek pour prier en parallèle. Ça, c'est le principe du, du Dehansheh Mahamad, les gens qui se réunissent pour soutenir en, en fila. Et sur ça, on va voir maintenant que Que les gens du Ma'amad, de, de, ce, de, ce, de cette fila spéciale, ils, ils devaient jeûner 4 jours durant la semaine. Il mangeait la nuit, mais 4 journées, il devait jeûner. Qui correspondait à Miyom Sheni, Vadum khamishi. Du deuxième au cinquième jour, donc du lundi au jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le compte est bon, ça fait 4. Par contre, Veloyu Mitanin Erev Shabbat, Shabbat, il ne jeûnait pas la veille de Shabbat, donc le vendredi, en l'honneur du Shabbat, pour ne pas entrer le Shabbat avec euh, affamé et un peu.. Et, euh, Nerveux, fatigué, pas en bonne forme, donc il fallait pas jeûner le veille de Shabbat, et pas non plus, be be Shabbat, et pas non plus le premier jour de la semaine, le dimanche, même si j'aime pas dire le mot dimanche, sachez le dimanche, c'est un enfin, mot qui vient des Egoïm, de la Bodhazara. En anglais on dit Sunday, le jour du soleil, en hébreu on a traduit le Soldi, en dimanche dominico, je sais pas quoi, ça veut dire le jour du Dieu, en l'occurrence, donc c'est très catholique. Mais bon, enfin, Yom Rishon, donc le premier jour de la semaine, Kede Shelo Yetsu mi Menucha ve'oneg, Ligia veta'anit ve'yamutu. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeûner, en tout cas, le premier jour de la semaine Parce que, afin que tu ne sortes pas d'un jour de Menucha et donc un jour de euh, sérénité, de plaisir, le Shabbat, où on se détend beaucoup, et on mange beaucoup, et on est en grande détente, et tu fais. D'un coup, tu passes d'un jour tellement agréable, un jour tellement dur, le choc, il peut être trop violent, ça peut être dangereux ou nocif ou trop insupportable. C'est une des raisons qui est rapportée dans le partenariat. Il y a plusieurs raisons dans les humains, bon, on va se contenter de celle-là. Celle donc mi, donc, mi menucha, veoneg, le yegia, vetaanit, veyamutou, qui risquent de mourir même. D'accord À part ça, donc il fallait se réunir et faire des tfilotes. Bien. Bayomarishon, il fallait aussi sortir le Sefer Torah. Mais qu'est-ce qu'on les est dans cette lecture de la Torah C'est très simple. Puisqu'en ce moment, tu es en train de faire des mamadotes, parce que Hachem il a. En deux mots, quoi, tu es en train de. Au baptême a des corbanotes qui sont en train de se faire. Le monde, il repose sur les corbanotes. Pour pouvoir exprimer le fait que le monde, il repose sur les corbanotes, tu vas, toi, à la synagogue, lire la création du monde durant toute la semaine, que tu vas la partager Avant qu'on va lire le texte, je vais d'abord vous expliquer deux principes très simples. Donc, il faut lire la, la, la, la création du monde, comme ça, on, on comprend bien que c'est Bizrout, les Korbanot, que Al-Shlochadri, Moro, al à la Torah, à la Bouddha, Balikdonut, Rasadim, la c'est la Bouddha du Batamigdash, aujourd'hui il est Tfilot. Donc, de ce fait, tu vas lire la, la, la création du monde, comme ça, on va bien comprendre que c'est grâce à ce qu'on est en train de faire en ce moment que le monde tient. Kachem maintient le monde. Maintenant, donc il faut sortir en se faire toi. Qu'est-ce qu'on va dire dans le Sefer Torah Alors, vous savez que quand on monte à la Torah, il va falloir trois personnes qui vont monter. Trois personnes qui montent, chaque personne qui monte, il doit lire au moins trois psukim. Je te demande de lire les jours de la création du monde. Tu un problème, parce que chaque petit paragraphe de la création du monde, tu auras entre 5, 3, peut-être 6 psukim. à un moment, je crois, peut-être le vendredi, c'est le plus long. Je, je, Ou ouais, je, je, le chiffre du vendredi, ouais. Et, euh, donc, il n'y a pas de quoi faire neuf psukhims. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire c'est simple, on va faire que chaque jour tu lis, le jour et le jour qui suit. Donc tu commences le dimanche, enfin, le jour, donc on a dit, tu lis Berchit V'arelokim et après tu lis Yehi Meorot Birkia Le lundi, tu fais Yehi Meoroth, et tout ça arrêter, ce déchet le troisième jour. Et comme ça, tu vas avoir en général au moins 9 psukim. Il va y avoir une seule petite galère, c'est le, je crois que c'est le... Le mardi plutôt je crois où il va y avoir que 8 psukim donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va prendre la paracha des cinq psoukim et deux avis dans la un, un qui dit que tu prends tu lis deux psoukim et demi, tu coupes en deux et tu l'autre il l'autre moitié l'autre il dit non tu lis trois et tu reprends un en arrière et tu relis trois de nouveau comme d'ailleurs ce qu'on fait à roche qu'on reprend un psouk en arrière c'est aussi un problème technique parce qu'on ne peut pas s'arrêter n'importe comment et donc du coup pour pouvoir laisser trois psukim, on va reprendre un psukim en arrière ça c'est le principe général donc il faut trois personnes qui vont monter et on va lire donc un jour plus le jour qui suit, et, et donc ça va nous faire que quoi Que le premier jour, tu vas lire Bereshit et Vihrakia, la parcha de Bereshit la parcha de Lihrakia, Bimorot et Birkiya Shamaim, quand a fait le, la, la lecture du deuxième jour. Et le deuxième jour, tu vas lire Yehirakia, Veikavu Amaim. Et vous savez ce que Shamaim a créé chaque jour, quand même, j'espère. Bon, le premier jour, ça, il a créé la lumière, le deuxième jour, il a créé Rekia, c'est le, euh, le, le ciel. Le troisième jour maintenant, c'est Ikavu Amaim. Il a fait deux choses. Il a réuni l'eau et il a séparé la terre de l'eau en bas. Et Bashlishi va lire Ikavu Amaim. Donc que l'eau se réunisse, et après il va lire Vimeoroth, la création des astres. Yémeoroth, Béti Barvi, c'est le jour de la création des astres. Donc il va lire le quatrième jour, c'est Yémeoroth. Et ensuite, Ishred Amaim, la lecture du cinquième jour, la création du cinquième jour, où c'est maintenant les poissons et les oiseaux. Ensuite, le cinquième jour, il va lire Le cinquième et le sixième jour. les eaux qui vont pulluler, et qui vont avoir des poissons. Et c'est le fait que la terre va faire sortir les mammifères. Bashi'chi le sixième jour, il va lire quoi Il va lire Et le sixième jour, la création des animaux, des mammifères, puis de l'homme, et après le jour du Shabbat. Ensuite, la machine elle me dit Paracha Gdola, une paracha qui est longue, Corinota Bishnaïm, tu la coupes en deux, deux personnes vont monter dedans. Comme ce qu'on a expliqué avant s'il y a 6 tsukim, tu coupes en deux, s'il y a 7, tu coupes aussi en deux, tu fais 3 et 4, s'il y a que 5, et que c'est la paracha longue, alors cette fois-ci tu vas faire comme on a dit, que tu vas reprendre un petit peu en arrière, ou tu vas couper un peu ce qu'en deux, selon les deux avis. Corinota, donc une paracha qui est longue, paracha Gdola, quand on dit une paracha, c'est un paragraphe de la Torah, oui. Donc une para, un paragraphe de la Torah qui est long, Corinota Bishnaïm, tu l'as avec deux personnes, et c'est la plus petite des deux. Eh bien, tu l'as lu avec une seule personne qui monte. Bechacharit ou Be Moussaf. Les Mahamadot, ils devaient prier à la Bethakneset. Shachrit, si c'est un jour Moussaf, il y prie Moussaf. Et il y prie aussi à Mincha. Alors, Bechachrit ou Be Moussaf, il doit sortir le Sefer Torah pour lire. Tandis que Uba Mincha, pour Mincha, alors on ne va plus les fatiguer à sortir une troisième fois un Sefer Torah de la journée. Ils avaient déjà sorti un Sefer Torah pour Shachrit, un Sefer Torah pour Moussaf. Là, pour Mincha, Nikhnasin, ils vont se réunir. Bechouin al-Piem, chacun il va lire tout seul, il va lire la paracha, mais par cœur. Pas la peine de le lire à partir d'un Sefer Torah. comme ce qu'on lit le schéma Pourquoi est-ce qu'on insiste comme ça Parce qu'en fait, en théorie, tout, tout sur toute par chaque écrite, si on veut quitter le public avec, il faut la lire à partir d'un Sefer Torah. Mais si on veut s'acquitter pour soi-même, alors on peut même les embalper, comme ce qu'on fait pour la schéma En l'occurrence, pour les mamadot il disait par cœur. Erem Shabbat Bamincha, le vendredi, d'aï de Shabbat, à Mincha, alors l'Oaïounichna-sin, on leur demandait pas de venir prier tous ensemble. Déjà, ils ne jeûnaient pas ce jour-là. Ils devaient quand même faire les tfilotes. Mais malgré tout, ils faisaient les tfilotes, mais pour Mincha, il n'y avait plus le Mahamad. Ils ne se réunissaient pas pour faire les tfilotes. Parce que Shabbat, pour qu'ils soient libres pour préparer leur Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la tout